Bonjour à tous, allez, aujourd'hui on fait une rétrospective de 2020, je vous parle un petit peu de ce qu'on avait imaginé, et de ce qui s'est vraiment passé, et puis ensuite je vous parlerai des projets de 2021, mais avant ça, pour ne pas vous faire languir trop longtemps, je vais vous donner le résultat du tirage au sort des Death Troopers. Allez c'est parti Allez, on commence avec les Death Troopers, donc le tirage au sort. Je vous remercie, vous avez été plus d'une centaine à, à vous exprimer sous la vidéo du, du top 10. Vidéo qui a été très bien reçue, j'ai trouvé que vos commentaires étaient super sympas. Je remercie, une fois de plus, qui commence pour cette proposition, qui était de fêter la nouvelle année avec, avec un très beau cadeau, puisque c'est une boîte de Death Troopers qui sont particulièrement difficile à obtenir, alors ne m'en voulez pas, il va falloir me croire sur parole euh, j'avais enregistré sur mon ordinateur le tirage au sort et puis ça a planté alors euh, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je euh, refilme un autre tirage au sort mais du coup euh, bah, celui qui avait gagné euh, ne ressortirait pas nécessairement et euh, ça me posait problème, donc il va falloir me croire euh, sur parole au niveau euh, du gagnant et donc le gagnant c'est euh, Charlie, alors c'est un message assez particulier, je trouve très sympa, c'est le, le papa qui s'est mis sur le compte de son fils et qui euh, m'explique ben, euh, qu'en l'occurrence il joue euh, avec lui et que euh, ben, le fiston euh, joue, euh, joue impérial et qu'il euh, aimerait bien avoir les, les Death Troopers. Donc le hasard a bien fait les choses. Euh, non pas que les autres personnes n'étaient pas euh, aussi bien motivées, tout le monde avait sa chance et tout le monde méritait euh, d'avoir euh, la boîte. Mais bon, moi je suis papa, il euh, y a d'autres enfants d'ailleurs hein, dans les commentaires, hein, d'autres papas qui disaient que c'était aussi euh, pour, euh, pour leur fiston. C'est Charlie qui, euh, qui a gagné, je m'en félicite. En tout cas, quoi qu'il en soit, n'hésite pas, euh, soit toi, soit ton papa, j'imagine, à me donner tes coordonnées assez rapidement euh, sur euh, mon adresse mail euh, pierrot euh, tv les coordonnées le numéro de téléphone et euh, le mail je les transmettrai à qui commence et c'est eux qui s'occuperont euh, de l'envoi du coup il y a de fortes chances pour que tu reçoives rapidement euh, tes renforts sur la table et euh, ça c'est très cool merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté euh, à ce jeu et puis ben vous inquiétez pas il y en aura d'autres et vous aurez j'en doute pas, une chance supplémentaire de remporter un petit lot. Allez, on part dans le vif du sujet je tenais à faire un point sur l'année parce que je ne l'avais pas fait, et puis à vous parler un petit peu de l'avenir. Alors, je m'excuse, ça risque d'être un petit peu brouillon parce que dans la tête, c'est le bordel. Mais euh, voilà, ça me, paraît, ça me paraît quand même important de communiquer un petit peu sur ce qu'on a fait et ce que l'on envisage de faire à l'avenir. On va commencer avec forcément le point sur l'année 2020. Bon, une année difficile, euh, à n'en pas douter, euh, je parle uniquement euh, d'un point de vue euh, page YouTube, hein, je ne vais pas aborder euh, les problématiques euh, sociétales. Euh, difficile parce que nous, on était dans une vraie dynamique. Euh, en 2020, on avait récupéré une salle par l'intermédiaire de l'éclat, qu'on a toujours, mais qui est inaccessible. Euh, lié euh, en fait au, au, aux contraintes sanitaires euh, et donc du coup ça fusait dans notre tête et on avait euh, un milliard de projets et il euh, y a euh, quasiment euh, rien de ce milliard de projets qui a pu se concrétiser et du coup je vous cache pas que ça a été extrêmement euh, frustrant pour moi et pour euh, les membres de l'équipe je pense que ça a été le cas de plein d'autres youtubeurs et euh, notamment de ceux qui euh, vivent de leur page ça a dû être euh, assez difficile Bon alors en même temps, on n'est pas Cosette. Hein, euh, moi, j'en ai pas, euh, j'ai pas, euh, ai pas souffert euh, financièrement. Mais euh, c'est vrai que quand vous vous lancez comme ça dans un projet, euh, vous avez envie que ça, que ça, que ça fuse, quoi, hein, que ça tourne à toute vitesse. On avait envie de vous proposer des choses, et puis, bah, on a été, euh, on a été un peu enchaîné avec euh, avec cette situation, et ça a été, euh, ça a été difficile. Alors, en même temps. Et j'ai pas envie d'être foncièrement négatif euh, sur 2020 parce que euh, conjointement à ça, ça nous a aussi euh, euh, mis dans l'introspection, ça nous a permis de réfléchir sur l'orientation qu'on voulait donner à la page, sur la façon dont on voulait appréhender euh, les choses euh, au global. Et puis ça nous a aussi euh, forcé à nous réinventer euh, dans la façon euh, dont on produit notre contenu. Euh, donc euh, je pense que tout ça ça va se ressentir en 2021 notamment sur l'orientation et sur la production de contenu et euh, vous avez pu vous en rendre compte euh... alors c'est sûr que les guildes en ont pris un coup hein, parce qu'on voulait euh, recevoir euh, plein de gens on n'a pas pu euh, les rencontrer les let's play ont, ont, ont pris un méchant coup hein, euh, parce qu'on bah, ne peut pas se retrouver Puis alors là maintenant qu'il faut rentrer chez soi pour 18h ça va être encore plus compliqué parce que bah, par exemple, Toto vient de loin, donc euh, si je demande à Toto de venir faire un let's play, euh, en ce moment, euh, faut il faut qu'à 4 heures, il soit parti <rire> de chez moi. Donc euh, un let's play, c'est euh, beaucoup plus que le temps de jeu à organiser. Hein. Euh, filmer un let's play de 2-3 de, de, de heures, ça prend 6 heures en, en moyenne. Euh, donc voilà, euh, ça, ça en a souffert et ça va continuer à en souffrir dans, dans les débuts. Les lives on a complètement bypassé les lives. Alors là, c'est plus pour des raisons personnelles. C'est que moi, en fait, les vidéos, je les fais chez moi, comme beaucoup de mes confrères de YouTube. Et ça pose une empreinte assez lourde sur, sur la famille. Pour pouvoir faire un live, je suis obligé d'exporter toute la petite famille, soit ailleurs dans l'appartement, soit moi de venir me mettre dans la pièce qui est ici, mais la pièce qui est ici, c'est la pièce où on fait doudou. Donc, ben, je peux pas faire de live en me disant euh, « Ouh, c'est cool, ben, je vais rester jusqu'à jusqu une heure du matin avec la communauté ». Donc, c'est compliqué. Euh, voilà, cette situation Covid, elle est, elle est, elle est assez puante et, euh, et c'est assez compliqué. En même temps, voilà, comme je disais, ça nous a permis de nous réinventer. Euh, je pense qu'on a été capable de vous proposer des choses super intéressantes et euh, on a surtout consolidé, on s'est rendu compte euh, qu'il y avait des formules qui n'auraient peut-être pas pris euh, naissance sans euh, cette situation. Euh, par exemple, JDR, quand je traite du JDR avec, euh, avec Nicolas, cette espèce d'interaction qu'il y a entre lui et moi, euh, où on bosse tous les deux notre sujet, où, euh, où euh, après moi je prends un rôle euh, qui est celui de euh, euh, je ne sais pas de quoi on parle et je vais poser des questions, vous imaginez que c'est pas totalement vrai mais voilà j'essaie de poser des questions. Euh, Nicolas m'explique euh, ce qu'il faut réussir à dire au final sur le jeu et donc on oriente les questions en fonction euh, et puis en même temps j'essaie de me mettre à votre place et, euh, et parfois je le suis et euh, j'essaie de poser euh, toutes les questions que euh, la personne qui est derrière l'écran euh, devrait se poser du coup ça crée un espèce de duo avec, euh, avec cet échange qui de toute évidence fonctionne très très bien, parce qu'il a été à la fois salué par, par d'autres pages YouTube, mais surtout par les éditeurs qui ont trouvé que cette formule était super, super dynamique, super intéressante. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qui n'auraient peut-être pas pris cette dimension sans la situation Covid. Le fait également de vous proposer des premières, euh, bah parce que justement on était démunis euh, de la partie, euh, la partie live, parce qu'on ne pouvait pas se regrouper. Et donc les premières que l'on a faites, notamment pour le dernier let's play de Star Wars Legion, que je vous engage à aller voir, si vous ne l'avez pas encore vu, je vais vous, je vais vous mettre le lien hop là, juste ici. Euh, voilà, c'est euh, toutes des choses comme ça qui euh, me semblent... Intéressante. J'ai envie de tirer de 2020 euh, du positif plutôt que de dire oh, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. quoi. En même temps, on était obligé de faire des choses qui, euh, qui nous ont fait nous réinventer et je pense que ça marquera euh, les années à venir dans notre façon euh, de travailler. Alors, c'est aussi euh, l'année euh, des euh, 5000 abonnés. Je sais que j'ai pas euh, fait euh, grand-chose euh, autour euh, de ça. La question m'a été euh, posée, donc euh, j'y réponds. Euh, je n'ai pas fait beaucoup de choses autour de ça pour euh, plusieurs raisons. La première, déjà, c'est parce que ça a été euh, assez difficile à atteindre. Euh, je dois reconnaître. Donc, peut-être qu'on a atteint notre euh, plafond euh, de verre. Euh, on ne sera jamais euh, une page à euh, 10 000 abonnés euh, ou alors dans un temps euh, qui, euh, qui, euh, qui part de la, de la chronologie hein, de, de youtube puisque en fait euh, les pages elles évoluent naturellement Donc euh, oui dans, euh, dans 5-6 ans euh, <rire> j'aurai 10 000 abonnés mais euh, tout ça pour dire que euh, voilà on n'a pas euh, communiqué autour de ça Déjà parce que ça a été douloureux, ça a été long, euh, qu'on imagine que euh, ça y est, on a regroupé autour de nous euh, notre communauté. Euh, et puis euh, également, euh, parce que c'est vraiment et honnêtement plus du tout autour de ça euh, qu'on organise euh, la page. Euh, et je pense que d'un point de vue éditorial, ça se ressent. C'est-à-dire que euh, si on était à la recherche... Euh, des vues et, euh, et des abos, euh, on ne traiterait pas les sujets qu'on a décidé de traiter. Euh, si je continue à faire du Armada, euh, c'est certainement pas pour faire des abonnés et des vues. Je pense que j'ai euh, en abonnés euh, quasi l'intégralité des, euh, des joueurs d'Armada français. Euh, si on veut faire des vues et, et des abonnés, euh, on décide pas d'un seul coup euh, de euh, réorienter la page autour du JDR. Parce que JDR, c'est un univers qui est certes extrêmement porteur et euh, dans lequel on croit beaucoup, et dans lequel on veut énormément s'investir, mais c'est, pour le coup, pour reprendre les propos euh, de Nicolas Fuseau, « slow grow hein. », c'est euh, vraiment très très très long euh, de pouvoir se faire euh, sa place. Mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on commence à y arriver parce que euh, ce qui nous intéresse, c'est déjà, un, de trouver notre identité. Euh, c'est très important. Et pour trouver notre identité, il faut parler de choses qui nous intéressent, qui nous plaisent, qui nous sensibilisent. Et euh, bah, par exemple, le jeu de rôle en fait, en fait partie. Et euh, voilà, c'est ça la nouvelle dynamique de la page. Et, euh, et ça se ressent je pense dans la qualité euh, du propos et dans euh, la qualité de ce que l'on propose donc voilà euh, voilà pourquoi on n'a pas spécialement euh, communiqué euh, sur euh, les 5000 abonnés même si euh, je ne veux pas euh, donner l'impression que je manque de respect aux 5000 personnes qui nous suivent bien au contraire on est très heureux, on est très bien euh, entre nous <rire> et, euh, et je préfère avoir euh, les 5000 euh, que j'ai euh, qui nous sont fidèles euh, qui sont présents euh, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui sont bienveillants euh, dans les commentaires et euh, du coup on a quand même un taux en fait euh, de retour qui est, qui est positif je l'ai déjà euh, dit ailleurs mais euh, je ne me vois pas avec, euh, avec euh, des milliers d'abonnés en plus et puis, et puis euh, euh, une présence en live ou, euh, ou en commentaire ou en vue euh, qui soit, euh, qu soit euh, confidentiel quoi. Hein, euh, si j'ai euh, si 15 000 abonnés et que je me retrouve en live avec, euh, avec 20 personnes euh, il y a un truc qui me dérangerait euh, alors aujourd'hui j'en ai 5000 et puis quand on est en live on est, on est à peu près une centaine euh, malgré tout ça reste un je pense un bon ratio euh, surtout euh, voilà, on a 5000 abonnés et en ce moment euh, on n'a pas on a peu de vidéos en dessous de 1000-1500 vues. Euh, on frôle des fois les, euh, les 2000-3000 euh, vues euh, pour des sujets comme Star Wars Légion. Euh, ce qui euh, correspond à mon avis à une très très bonne moyenne. 5000 abonnés, 3000 vues, euh, c'est un très bon ratio. Voilà, euh, c'est important. Euh, ça veut dire que ce qu'on fait a du sens pour les gens qui sont abonnés chez nous. Et euh, ça nous tient à cœur. Bien sûr, quand on vous propose du jeu de rôle ou euh, des choses plus euh, confidentielles, il y en a moins. Mais les commentaires sont pas moins euh, bienveillants en dessous. Et on sent que quand on traite un sujet comme euh, le JDR Alien, euh, ça fait mouche. Et tous les gens qui sont en commentaire en dessous, euh, on a répondu à un besoin. Et euh, ça, c'est très très très important pour nous. L'aspect communautaire et l'aspect service. Euh, quand on répond à un besoin de la communauté, voilà, là, on a vraiment le sentiment euh, d'atteindre nos objectifs. Et aujourd'hui, nos objectifs, c'est ça. Allez, on va aborder maintenant les projets euh, de 2021 euh, on va parler des projets en fonction euh, des licences ou des thèmes après on abordera euh, les euh, partenaires euh, et euh, les collabs qu'on a l'intention euh, de faire et puis je ferai je ferai une petite euh, une petite conclusion je vais essayer d'être euh, d'être synthétique pour pas trop vous saouler alors au niveau euh, qu'est ce que j'ai noté Parce que j'ai pris des notes hein, pour cette vidéo 2021 euh, le JDR, on va commencer par ça, euh, le JDR, euh, évidemment, euh, la situation n'est pas, parce que si on est obligé de rentrer chez nous à 18h, euh, faire un JDR euh, c'est emmerdant, moi je les visualise plus le soir avec mes potes en physique, que euh, soit l'après-midi euh, en étant pressé par le temps, euh, soit en maths euh, avec des écrans splittés même si vous avez vu que c'était euh, quelque chose que l'on maîtrisait maintenant euh, plutôt bien. Euh, malgré tout, on se refuse de le faire parce que pour nous, c'est une ambiance et que Cyberpunk nous a prouvé, nous a vraiment prouvé, nous a même déstabilisé. Il y a un public pour ça. Vous êtes public de ça. Euh, ça vous plaît. Euh, c'est vrai que l'actual play, c'est pas euh, facile pour tout le monde. Je pense que il euh, y a plusieurs ingrédients qu'il faut mettre dans une recette d'actual play. Il euh, y a les bonhommes, il y a le délire, il euh, y a le sujet traité. Et j'ai l'impression que euh, sur la page on a euh, tous les ingrédients qui font qu'on peut faire euh, un bon plat. Euh, donc. On ne va pas se précipiter et on veut pas euh, galvauder euh, la chose en se disant waouh wow, faut qu'on en fasse, faut qu'on en fasse, faut y aller parce que ça marche, parce que c'est ça qui est attendu. Donc faisons-le comme de la merde euh, en écran euh, splitté. Euh, nous ça nous intéresse pas. Et euh, je, je vise personne hein, aussi. Hein. <rire> je vise personne. Je sais pas qui fait euh, des lives en écran splitté euh, JDR. Ça doit sans doute exister. Dans la configuration actuelle, c'est totalement normal. Je dis juste que. Euh, parce qu'il faut éviter les dramas, parce qu'après, encore m'en prendre une. Je dis juste que nous, on se refuse à le faire, parce que pour nous, un JDR, c'est une ambiance de mecs autour d'une table, en train de passer un bon moment, et pas euh, à distance. Je ne me vois pas du tout traité alien euh, en déporté. Donc, euh, on ne le fera pas. Et donc, on attend. On est euh, patient. Et euh, je sais que vous, vous attendez beaucoup. Euh, les euh, Actual Play euh, JDR mais comprenez que on préfère les faire en présentiel quand cette putain de situation Covid de... qui nous casse les noix sera enfin réglée et que à ce moment là vous n'inquiétez pas on, on, on se retrouvera, on filmera et on produira on produira comme on s'y est déjà engagé euh, de l'alien euh, évidemment du Star Wars parce que j'imagine que vous avez envie de vivre des aventures Star Wars euh, avec nous, il y aura du Vaudou. Il y aura du Cthulhu, et puis on verra si j'arrive à, à euh, emmener euh, mes collègues euh, sur Wurm. Euh, du L5, euh, peut-être. Euh, on va voir, ça fait déjà beaucoup de choses. Je préfère me tenir à ce qu'on a dit plutôt que de vous faire des promesses de dingue en disant on va faire tout ça, et puis avec la, la configuration actuelle et la visibilité que l'on a, c'est difficile d'en de, faire de trop, donc on va on va s'arrêter sur ce que je viens de dire, et puis si on a la possibilité de faire d'autres jeux de rôle, on le fera, Coriolis euh, également. Voilà, autant que faire se peut, on le fera. On va passer euh, ben, euh, naturellement euh, aux autres licences. Je vais parler de deux licences en particulier euh, du Wargame, à savoir 40k et, euh, et Star Wars. Je vais commencer par euh, 40k parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si euh, on va faire du 40k sur la page euh, et tout ça. Alors moi du 40k j'en ai euh, pas mal euh, acheté euh, ces euh, derniers temps. Euh, ceux qui me suivent sur Instagram euh, sont en courant euh, je l'ai fait euh, à titre purement personnel euh, je pense que l'univers de 40k c'est pas un univers qui se euh, euh, qui s'attaque euh, comme ça euh, je, je regarde autour de moi euh, des youtubeurs qui font euh, des vidéos euh, sur 40k et puis je me rends bien compte que la communauté 40k elle a, elle a ses youtubeurs référents et elle en sort pas vraiment. C'est à dire qu'il y a une espèce de hum, croyance sur YouTube, euh, on me dit souvent « ah bah si tu veux faire des vues, fais du 40k euh, ». Ça ne marche pas comme ça, voilà. clairement c'est pas parce que je vais faire une vidéo sur 40k que je vais faire des vues. Je vais nécessairement en faire un petit peu plus parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Mais ce n'est pas la recette magique, euh, je vois beaucoup de let's play qui sont faits, et puis qui ne euh, percent pas euh, pour autant. Donc, euh, bah, clairement, ce n'est pas ça qui nous motivera. Voilà. Euh, moi, ce que j'aime, cet univers, de toute façon, euh, je trouve que l'univers est magnifique, il est, il est profond, il y, y, y a plein de choses. En même temps, je déteste cet univers. Euh, parce que je le trouve abscon, je le trouve difficile à, à appréhender quand on est novice. Euh, et encore une fois, la situation n'aide pas, parce que moi j'avais comme projet euh, d'aller dans un game workshop et euh, carrément de me faire initier, quoi. Voilà, euh, step by step, d'aller dans un game workshop, de rencontrer des joueurs, de me prendre des branlés pendant euh, trois mois pour euh, apprendre vraiment sainement euh, le jeu. Euh, Il euh, y, y a même euh, Tourop qui m'avait euh, proposé son soutien pour euh, m'initier euh, au jeu. Euh, là aussi j'espère qu'on pourra le faire euh, parce que euh, bah, quitte à faire, euh, quitte à être à initier à euh, un jeu comme ça, euh, si c'est par le boss de Creative Wargame, euh, bah euh, voilà. <rire> comme si, voilà, si tu te fais baptiser par le pape, quoi c'est à peu près la même chose. Donc on va voir euh, comment, ça, comment ça, ça tourne, on va voir si j'arrive non pas à être efficace dans le jeu, c'est pas moi qui vous présenterai des tricks. Euh, hier, soir, hier soir je regardais Evi euh, euh, dans son live, il a fait un live absolument génial avec un Oculus et tout, c'était trop top. Euh, je, me suis, je me suis trop marré euh, sur son live, j'ai trouvé ça euh, super fresh en fait de faire un, de faire un live avec, euh, avec des technologies comme ça. Mais c'est surtout, il y a la deuxième partie du live où ils ont traité euh, de, du wargame. Et je vais vous dire que là, à ce moment-là, je suis parti parce que je ne comprenais rien, mais rien de ce qu'ils se disaient. C'était lourd, c'était fastidieux. C'est normal, ils sont, euh, ils sont entre eux. Euh, et quand les gens sont entre eux, ils se retrouvent et ils parlent de ce qu'ils les kiffe. Et euh, j'ai l'impression que euh, ce gap-là, je ne l'atteindrai jamais. C'est-à-dire que je n'aurai jamais ce degré de maîtrise de 40K, euh, cette excellence euh, de, euh, de discours sur 40K. Par contre, je sais que c'est un jeu qui me fait envie. Euh, j'ai euh, deux armées euh, qui sont en cours de création, une armée de, de Space Wolf et et une armée de taux, allez-y, jetez-moi des pierres. Euh, mais voilà, c'est du feeling, ça me plaît, ça m'intéresse. Donc, est-ce qu'il y en aura sur la page J'en sais absolument rien. Sous quel format J'en sais absolument rien. Du let's play Certainement pas tout de suite pour l'instant, le let's play c'est réservé à l'univers de Star Wars. Mais euh, voilà, on y... moi j'y réfléchis. Euh, je ne sais pas si je vais imposer ça euh, à mes potes. Euh, peut-être que je m'en ferai d'autres pour ce sujet là euh, voilà, j'aime 40k j'ai envie d'en faire, il y en aura sans doute comment et quand, ça je ne veux pas vous le dire, allez on passe à Star Wars Bon, Star Wars, euh, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, euh, ça reste euh, le cœur euh, de la page, l'identité première de la page. Même si, de toute évidence, ce pas inscrit euh, dans l'esprit euh, de euh, certains euh, distributeurs qui, euh, qui ne matchent pas euh, Star Wars Légion Pierrot. Mais bon, euh, tant pis, c'est pas grave. <rire> Private joke. Euh, donc, Star Wars... Euh, plusieurs licences dans Star Wars. Euh, je vais vous dire ce qu'on va faire avec ces licences et ce qu'on va pas faire avec ces licences. Euh, on va commencer par euh, pour vous faire languir euh, le JDR. Euh, le JDR, il euh, y en aura. On va faire une partie, une ou plusieurs parties de JDR. J'ai demandé à, j'ai demandé à Nicolas euh, d'essayer de nous organiser. Euh, des choses dès qu'on pourra se réunir autour de, du JDR Star Wars. Moi, je, je visualise un truc très mandalorien, très prise de base ou prise de, de vaisseau Architens. J'ai envie d'une mission comme ça. Vous voyez, j'ai envie d'un truc où pif, pif, pif, ça y va à fond. En même temps, je suis sniper. Euh, voilà, j'ai envie d'un truc hyper punchy. Euh, pas forcément long, mais peut-être à épisode. On verra. Euh, donc, JDR Star Wars, oui. Euh, D'autant plus qu'on a le soutien de, de Edge. Donc, euh, de l'éditeur Edge. Donc, euh, voilà, il y, aura, il y aura du JDR Star Wars, ça, euh, c'est sûr. Euh, on va parler de ce qui blesse. Euh, Assaut sur l'Empire. Euh, Assaut sur l'Empire, c'est un jeu que je n'ai pas. Voilà. Euh, je regrette, il faut que je l'achète. Par contre, Kevin l'a, dans son intégralité, je crois. Donc c'est vrai qu'on pourrait proposer du assaut sur l'Empire. J'en ai déjà fait du assaut sur l'Empire, notamment par l'intermédiaire de Mathieu. Euh, moi j'avais kiffé cette expérience de jeu. Par contre, c'est vrai qu'il y avait eu une super idée, c'était de dire voilà on va, faire, on va faire plusieurs chapitres et tout ça sur la longueur. Euh, ça avait pas tenu dans le temps euh, à la fois par le découragement de nous-mêmes les joueurs euh, et euh, bon ben ça je m'en excuse mais aussi on voyait de toute façon euh, vidéo 1 beaucoup de vues vidéo 2 moins de vues vidéo 3 moins de vues hein, ça s'essouffle euh, donc pour l'instant assaut sur l'empire c'est pas prévu qu'on fasse quelque chose, à moins qu'il y yeah, ait un retour de assaut sur l'Empire, qu'on nous balance, euh, comme pour Armada, euh, une suite, et puis là, on, on, on s'y intéressera peut-être un peu plus. Mais, euh, de façon, peut-être anecdotique, on en fera un ou deux, mais, mais c'est pas dans l'immédiat. Niveau jeu de plateau, euh, à hauteur rime, euh, on envisage peut-être de faire euh, une vidéo, mais là aussi, c'est des choses qui sont très longues, qui nécessitent énormément de montage, je sais pas si ça intéresse euh, grand monde. Euh, Star Wars Rebellion, encore plus long et encore plus fastidieux, encore plus statique, même si on a traité des parties de Cthulhu War, euh, qui sont également des parties assez longues, euh, pourquoi pas, je sais que c'est un jeu qui plaît beaucoup, euh, Star Wars Rebellion, donc on s'y attardera peut-être, mettez votre avis euh, en commentaire là-dessous, X-Wing X-Wing, je suis bien, bien, bien, bien, bien embêté euh, parce que X-Wing, euh, c'est pas que ça marche pas sur la page. Une vidéo d'X-Wing, ça marche aussi bien que le reste. Mais euh, c'est que j'ai le sentiment, vous allez peut-être me, me, me faire mentir, mais j'ai le sentiment qu'on n'arrive pas à rentrer en résonance avec la communauté euh, d'X-Wing. Euh, et je vous l'ai dit euh, dans ce que je vous l'ai dit pour 2020 et donc du coup pour 2021 c'est notre intérêt premier, c'est à dire que nous ce qu'on veut c'est euh, être au service de la commune, euh, être en résonance de la communauté, euh, avoir un échange, avoir une interaction, avoir une, créer une dynamique avec, euh, avec vous et euh, autant pour Star Wars Légion ou pour Armada, euh, on peut clairement dire que c'est le cas euh, autant pour X-Wing je dois reconnaître qu'on euh, n'y arrive pas alors peut-être qu'on n'est pas assez euh, sharp en tout cas moi je ne le suis pas assez il y a d'autres youtubeurs qui sont extrêmement efficaces euh, sur, euh, dans, dans, dans l'univers euh, Star Wars euh, X-Wing euh, qui font des let's play qui sont sans aucun son doute plus pertinents que les nôtres qui font des présentations qui de toute façon sont beaucoup plus euh, pertinents euh, que ce que nous on, euh, on peut faire euh, notamment euh, notamment euh, le pilote académique, que moi j'apprécie beaucoup donc euh, voilà on a euh, reçu la dernière vague euh, de la part euh, du euh, distributeur et donc par truchement euh, de l'éditeur je ne voulais pas présenter en faisant des unboxings parce que vous savez que je ne fais plus euh, d'unboxing en général euh, mais euh, on va les jouer on va jouer ces parties sous la forme de let's play mais je pense que en 2021 on ne traitera plus vraiment X-Wing c'est à dire que X-Wing ça se bornera à des let's play euh, on fera des parties alors bien sûr pendant ces parties on vous présentera les tricks en vous disant ah, voilà tiens il y a une belle compo à faire il y a un bel effet à faire tac tac tac. on vous mettra les choses en condition on fera euh, des parties let's play mais des présentations comme on a pu en faire avec Kevin, je ne l'imagine pas. C'est beaucoup trop chronophage, ça prend beaucoup trop de temps. Et c'est pas que ça fasse assez de vues ou pas, on s'en fout. C'est juste qu'on euh, n'a pas de retour de la communauté X-Wing par rapport à ça. Et euh, moi, je, je, je ne sens pas de lien euh, aussi prégnant que le lien que j'ai avec la communauté d'Armada ou la communauté de Légion. Euh, ça m'attriste, j'ai peut-être ma responsabilité derrière ça peut-être que c'est une communauté qui est plus en retrait que les autres aussi hein. il faut l'admettre, il faut l'accepter euh, et donc ça ne correspond pas à ce que je cherche et donc voilà, on fera des let's play du coup uniquement pour notre bon plaisir en vous les partageant mais je pense que X-Wing va, euh, va, voilà, va, être, va, être euh, va être en retrait allez on va parler de ce qui... Euh, ne sera pas en retrait en 2021, c'est bien entendu Armada et, et Légion. Je tarde euh, à, vous présenter, à vous présenter Armada, euh, ce sera fait. Euh, je vous tarde à présenter Armada parce que j'ai beaucoup de travail euh, à titre professionnel en ce moment, donc euh, je suis en retard, euh, mais euh, en même temps, je n'ai pas envie euh, de galvauder ma présentation. Juste pour venir regarder ça, c'est juste... Magnifique, on en reparlera, euh, mais il y aura bien entendu hein, de l'Armada euh, sur la page. Alors en même temps je tarde à le faire mais euh, je ne m'inquiète pas, <rire> déjà un Armada il y a une à deux sorties euh, par an, donc maintenant qu'on a eu ce qui est sorti, à moins qu'il y ait un changement euh, de ligne éditoriale et que ça accélère, mais pour l'instant il n'y a rien qui le dit. Euh, j'ai le temps de traiter mon sujet, donc je préfère prendre le temps, bien analyser mes cartes, bien lire les choses, bien comprendre les nouvelles mécanismes, et puis vous inquiétez pas, alors là, pour le coup, je vais me, je vais me dédire, mais je ferai une présentation du contenu euh, des euh, deux boîte principale euh, euh, boîtes principales et des boîtes d'escadron, et puis après, bah, bien entendu, ça prendra la tournure que ça doit prendre, c'est-à-dire qu'on tournera des let's play, qui vous permettront d'appréhender les figurines ça c'est prévu et ça prendra vie le jour où on pourra euh, se retrouver au-delà euh, de euh, l'heure du goûter parce qu'il y a un moment il faut arrêter de délirer. et puis enfin euh, on termine pour les licences avec euh, ben, Star Wars Légion alors Star Wars Légion on passe, on passe euh, la seconde et puis la troisième et puis la quatrième on va accélérer euh, sérieusement vous avez vu un premier euh, let's play en, en, en début d'année entre euh, Toto euh, et moi il y en a déjà euh, un autre dans le frigo euh, qui est en cours de montage, euh, où je vous rassure, je n'apparais pas, comme ça vous aurez euh, déjà euh, équilibré <rire> et une véritable opposition. Euh, voilà, On va en tourner plus, on est en train de travailler la technique, de regarder comment on positionne de façon totalement efficace et efficiente les caméras, les points de lumière, toutes ces choses-là qu'on veut, c'est faire quelque chose qui soit lisible. Euh, euh, on a testé la caméra zénitale, on a testé euh, la caméra euh, euh, aux deux tiers. Euh, on travaille euh, sur des solutions. Et ce qu'on veut, c'est être lisible, être euh, rester malgré tout didactique, hein, même si il euh, y aura des niveaux, je l'ai dit, il hein, y a du level 1, du level 2, du level 3. Et je dirais que quand on fera des vidéos de level 3, il y aura peut-être un petit peu moins d'explications. Euh, où ça jouera peut-être un petit peu plus euh, instinctivement, euh, mais voilà, on cherchera toujours à être un maximum didactique dans les parties, parce que là aussi, c'est un véritable reflet de vos commentaires et de vos retours. Vous aimez quand on vous explique les choses, donc euh, on l'a fait dans, ces, dans ce premier let's play, mais alors on va le faire puissance 10 euh, dans, euh, dans les prochains. Voilà, où euh, on pense animer les choses avec des trios, deux joueurs et un animateur, et euh, l'animateur aura vraiment à, à gage de dynamiser un petit peu euh, tout ça, et puis aussi de soutenir euh, l'action euh, sur la table par, euh, par la parole. Voilà, donc Star Wars Légion, euh, vous êtes tranquille, euh, c'est euh, garanti. Allez, on va passer euh, aux relations partenaires. Bon, les relations euh, de partenaires, il euh, euh, je mets à la fois partenaire et collapse euh, dedans, et euh, j'en aurai fini de cette vidéo, ne hein, vous inquiétez pas, on va arriver au bout. Euh, j'ai été long, je suis désolé. Euh, alors, je reprends ce que j'ai dit, ce qui nous intéresse c'est... Euh, alors j'en parlerai peut-être pour la collapse, on va d'abord parler des partenaires. Les partenaires c'est difficile. Euh, en ce moment. Euh, moi, je n'aurais euh, jamais atteint, en fait, euh, les objectifs que je m'étais fixés, les objectifs relationnels que je m'étais fixés avec eux. Euh, je le regrette. Euh, ou tout du moins, je n'aurais jamais réussi à, à atteindre les objectifs que je m'étais fixés avec certains d'entre eux. Et je le regrette. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai euh, décidé... Euh, non pas de me séparer d'eux, parce que c'est pas judicieux, mais euh, de procéder euh, différemment. voilà De me retourner vers d'autres euh, euh, habitudes, euh, d'autres relations pour, pour pouvoir répondre à mes besoins. Euh, donc, euh, bah, au niveau des partenariats, il y en a qu'on va euh, conserver. Euh, et que l'on va continuer à animer, et puis il y en a d'autres euh, que l'on va euh, conserver, mais que l'on animera moins euh, en, euh, en 2021. Voilà. Euh, parce que euh, souvent, on dépense de l'énergie, on dépense euh, euh, du temps euh, à chercher à communiquer avec certains d'entre eux, et puis on n'a euh, pas de retour, ou alors on a un retour qui est complètement antidaté et qui euh, 9 fois sur 10 euh, euh, débouche sur, sur un vrai raté Il euh, faut bien comprendre que dans une relation euh, youtubeur-éditeur euh, la temporalité elle joue beaucoup euh, si j'ai euh, de la sortie sur un truc euh, que je j'entre en relation avec eux, que je le demande et puis qu'au final euh, soit je touche le truc mais euh, des plombs après euh, soit euh, ça tape complètement à côté, euh, ou alors que je touche le truc euh, euh, en, en sur-quantité, puis des plombes après, que genre c'est même plus dans l'actualité, mais alors maintenant c'est bien, c'est cool, j'en ai plein sur les bras, alors c'est top pour vous, il hein, y a des cadeaux, hein, mais euh, je ne vais pas prendre d'exemple pour incriminer personne, mais je me suis retrouvé avec X boîtes du même truc... Euh, des semaines voire des mois après sa sortie alors que bon voilà c'était pas il y a besoin d'être judicieux quoi il y a un moment si on veut être porteur d'un message et puis euh, émulateur d'une communauté il faut qu'on soit aussi dans l'action et dans la temporalité et avec ces certains euh, certains éditeurs et certains distributeurs on n'y arrive pas et euh, c'est compliqué c'est-à-dire que du coup, c'est pas une vengeance, je ne suis pas en train de dire hein, « qu'ils sont méchants, donc on s'en va avec eux ». Non, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous, on a besoin de pouvoir se projeter. Euh, on a besoin de pouvoir euh, produire une ligne éditoriale fiable en se disant « voilà, telle semaine on traite tel sujet, telle semaine on traitera tel autre sujet. Quand ça, ça sortira, on est sûr de l'avoir, on pourra en parler. » On a besoin de ça. On a besoin de stabilité et de garantie et euh, avec certains d'entre eux, on n'en a absolument pas. Et donc on a décidé, enfin moi j'ai décidé, euh, ben, de mettre de côté euh, les échanges que j'ai avec eux. Euh, si un jour ils reviennent vers nous, ben, bien sûr on sera disponible, on sera ouvert à toutes les propositions. Mais on ne peut pas continuer à travailler avec euh, un brouillard qui fait qu'on ne voit pas euh, 20 cm devant nous. C'est pas possible. Et donc du coup, il eh ben, euh, y en a qui vont euh, perdurer, alors principalement euh, les... Euh, les, euh, les éditeurs, du coup. Attention, il y a éditeurs et distributeurs. Hein. Ce n'est pas la même chose. Les éditeurs euh, que l'on va euh, conserver, c'est tous ceux du JDR. Ils sont extrêmement fiables. Euh, euh, ils, sont, euh, ils sont extrêmement fiables. Et puis, en plus, ils ont un avantage euh, multiple. C'est que non seulement ils nous envoient les produits, mais en plus, ils regardent ce que l'on fait. Ça, c'est super agréable. Quand vous avez un distributeur qui vous dit euh, « Non, mais de toute façon, j'ai pas le temps de regarder ce que tu fais. Euh, » Ça, ça, ça, ça, ça fait une espèce de piqûre juste ici là voyez pour ceux qui ont la référence cinématographique euh, et en plus de regarder ce qu'on fait ils nous font un retour c'est à dire que je prends l'exemple de Edge euh, Edge qui est extrêmement fidèle à la page pour le JDR qui nous soutient qui quand on leur a dit on veut faire du JDR ils nous ont dit ok bon coup on vous suit et putain ils nous suivent et et ils nous envoient plein de trucs, et ils sont, euh, ils sont cohérents, ils sont constants. Et en plus, quand on publie une vidéo, ils la regardent et ils nous font un retour dessus. En nous disant, ça, on a vachement aimé, la façon dont vous avez traité le truc, c'était pertinent, c'était génial. Là, c'est moins bien, euh, attention, problème de son, problème de ceci, problème de cela. Euh, moi, c'est ça que je recherche dans une relation euh, de partenaire aussi. La fiabilité, la constance euh, et le retour. Voilà. Et euh, ben, ceux qui euh, ne font pas ça, on les met en, en suspens. Voilà. Euh, pour l'instant, on en est là. Donc le JDR, quasiment tous les partenaires sont, euh, sont conservés. Jeu de plateau, euh, je ne vous cache pas que c'est vrai que si on ne relance pas... Euh, ils n'ont pas euh, encore euh, imprimé qu'on existait donc là on verra, on fera l'usage euh, quand on a envie de présenter quelque chose on, on a les contacts on ira vers ces, vers ces distributeurs de jeux de plateau et, euh, et on leur dira voilà euh, ça m'intéresse de, de présenter ça pour ceux qui sont d'accord hein, parce qu'il y a des magasins enfin il y a des distributeurs à qui j'ai demandé euh, des produits qui m'ont dit non non euh, on ne fait pas hein, euh, on fait pas de vidéo là dessus Puis au final ils ont fait mais avec d'autres Ok, euh, pas de problème, mais en tout cas, pour ceux qui nous répondent, euh, on euh, veillera à regarder leur actu, puis quand ça nous intéresse, à, à les contacter. Et puis enfin, les figurines, il euh, n'y bah, a pas grand monde qui, euh, qui tient euh, la route dans cet univers. Et du coup, euh, sans transition, ça me permet de vous parler de la deuxième notion de partenariat, c'est les magasins. Et là, je pense que euh, pour un des deux magasins, euh, j'ai euh, réussi à trouver euh, l'équilibre que je voulais. Historiquement, on est associé à euh, Philibert. Ça se passe très, très, très bien. Je tenais à vous remercier euh, de la façon dont euh, ça se passe avec euh, le lien euh, d'affiliation Philibert. Euh, soyons honnêtes, c'est la principale euh, source de revenus euh, de la page avec euh, le Tipeee. Euh, et euh, ça offre une espèce de constance euh, de revenus qui, est, euh, vraiment, euh, qui nous permet de nous projeter et d'acheter du matériel et d'acheter éventuellement des produits parce que ça nous arrive d'acheter des produits et du coup de pouvoir diversifier la page donc tout ça c'est super top Filbert ça marche très bien et franchement je, je dois reconnaître que c'est un vrai geste d'altruisme que vous faites puisque vous ne touchez rien sur, sur, sur ce lien on va dire que vous avez eu le conseil euh, mais euh, euh, je, je, je dois reconnaître que euh, c'est fiable, et que tout ça c'est grâce à vous, donc je tiens vraiment vraiment à vous remercier. Le deuxième partenaire commercial que l'on a, c'est qui commence Alors je m'étais toujours refusé à avoir plusieurs magasins euh, en partenariat, parce que je trouvais que ça pouvait euh, fausser les cartes. Maintenant, j déjà vous savez qu'il y a une relation avec euh, qui commence qui est particulière puisque euh, derrière le magasin qui commence, il y a des gens que euh, je connais depuis de nombreuses années et qui notamment sont ceux qui tiennent un magasin qui est le magasin de mon enfance, un magasin dans lequel j'allais euh, il, euh, il y a près de 30 ans. Euh, donc euh, voilà, euh, c'est tout naturel. Euh, tout naturellement que lorsqu'ils m'ont approché j'ai euh, accepté. En plus, euh, déjà premièrement, pour moi, Philibert, ça reste un lieu où vous allez plutôt commander vos jeux de plateau, vos JDR, euh, des choses comme ça, alors que qui commence, ce sera plus du wargame, où vous allez euh, commander euh, votre 40k, votre armada ou votre légion. Euh, C'est ce qui transparaît en fait de ce que je vois au niveau des, des flux. Euh, donc ça reste cohérent. Et puis, cette fois-ci, avec qui commence, le, le, le gros avantage, c'est que c'est moi qui, enfin, euh, c'est pas moi, mais c'est qui commence, qui, par mon truchement, euh, vous fait un cadeau. C'est vous qui en profitez, puisque vous avez 10% avec euh, le code promo euh, Pierrot. Et étant donné que qui commence est déjà passablement bien positionné sur les prix, euh, si en plus vous avez 10%, ça commence à, à, à, à causer méchamment et moi ça me ça me fait du bien de me dire que ma communauté elle a cette prévalence de prix et le fait de se dire ben voilà les gens qui me suivent ils ont un petit cadeau c'est que ben, ils payent quand même vachement moins cher leur leur figue et, et, et, et, et leur jeu donc ça c'est et puis ensuite tout l'avantage de qui commence pour nous c'est qu'on euh, a une relation qui est, euh, qui est très forte et ils nous soutiennent et euh, ils vont pallier euh, les manquements qu'on euh, que, qu a et qu'on n'a pas réussi à, à mettre en place avec les fameux éditeurs dont on va mettre en suspens le, le relationnel euh, voilà, ils sont fiables euh, si j'ai besoin de quelque chose et que je leur demande je l'ai, euh, les délais sont euh, maîtrisés, on n'aura pas forcément les choses avant, mais au moins on les aura, et on saura ce que l'on a, parce que les, euh, les, colis, euh, les colis Kinder euh, où vous ouvrez, où vous ne savez pas ce qu'il y a, ça ne permet pas de tenir une page, ça ne permet pas de nourrir une page et ça ne permet pas d'avoir une ligne éditoriale fiable et, et cohérente. Et là, au moins, avec qui commence, on a pu, euh, on a pu se substituer à, euh, à cette difficulté que l'on avait euh, avec, euh, avec certains distributeurs. Donc, je les remercie. Voilà. Allez, on va aborder euh, en conclusion les collapses. Alors les, collab euh, les collaborations, euh, on en a fait euh, quelques-unes en 2020, on va euh, sans aucun doute les euh, reconduire. Ça prend plusieurs euh, formats. Euh, L'intérêt premier euh, de la collaboration, c'est euh, de créer, dans mon esprit, c'est de créer des ponts. C'est de créer des ponts intercommunautaires. Euh, je vous rassure tout de suite, euh, sauf dans un seul cas particulier qui était celui de euh, Creative Wargame et euh, de Tourop euh, qui euh, m'avait invité dans, euh, dans euh, comment ça la libre antenne du Wargame, euh, les Collapses ça ne rapporte euh, ni des vues ni des abonnés, donc c'est pas fait pour ça il euh, y a un cas exceptionnel c'était le soir où je suis allé euh, effectivement euh, dans l'émission de, de, de Tourop, où là bah, il avait vachement communiqué sur le fait que j'allais atteindre un palier et euh, il m'a porté, euh, porté à ce palier là euh, très rapidement euh, je l'en remercie euh, beaucoup mais euh, je pense pas que ce soit le, le, la finalité de la chose et euh, la vraie finalité de la chose de la collab pour nous, c'est euh, les ponts entre les communautés. Je pense qu'il y a euh, soit des déchirements euh, communautaires qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui doivent être surmontés, soit euh, au mieux euh, de l'ignorance de la communauté d'à côté, euh, euh, qui doit être comblée euh, également. Et euh, voilà, c'est l'objectif des collaborations que l'on va avoir en euh, 2021. C'est euh, porter au mieux euh, nos jeux, donc euh, sans aucun doute l'univers Star Wars, et puis euh, surtout euh, notre identité, et euh, essayer euh, d'ouvrir euh, un peu euh, euh, le domaine du possible à notre, à notre communauté en lui proposant, euh, tiens regarde, voilà ce qui se fait ailleurs, tiens regarde, voilà euh, comment ça se passe à côté, c'est euh, très important. Vous remarquerez que dans mon esprit, euh, je suis euh, du coup maintenant, maintenant, c'était pas le cas avant, beaucoup plus tourné sur euh, le fait de proposer des choses à la communauté et de faire de mettre en relation les communautés entre elles plutôt que de mettre en relation les youtubeurs entre eux. Euh, euh, j'ai moi commis l'erreur à une époque euh, d'aller euh, me perdre euh, chez, euh, chez un tel ou chez un tel autre euh, en imaginant qu'il y aurait euh, comme ça une espèce de résonance mais euh, si euh, le gars chez qui vous allez euh, partage pas cet avis et euh, n'a que comme seul et euh, unique intérêt euh, de vous siphonner euh, de l'abonné euh, ou de la communauté, euh, bah, ça ne marche pas. Par contre, si vous allez chez un autre YouTuber pour confronter votre communauté à la sienne, euh, ça marche beaucoup mieux. Euh, je m'en suis rendu compte avec, euh, bah, notamment, Creative Wargame, qui a une forte communauté, qui a une forte identité communautaire. Et euh, du coup, j'ai pu aller à la rencontre de cette communauté-là, et j'ai pu lui confronter ma communauté à la sienne, et puis euh, créer un pont. Et ça, c'est ce qui m'intéresse plus. C'est-à-dire que je pense que je suis plus parti, ma communauté est plus partie à la rencontre de la communauté de Creative Wargame plutôt que Pierrot est parti à la, à, la, à la rencontre de Tourop. Vous voyez la différence qu'il y a. Euh, c'est important à, à sentir. Ce n'est pas Pierrot qui va voir Alex, c'est la communauté euh, de Pierrot qui part à la rencontre de la communauté de Creative Wargame. Et je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus important à faire. Et c'est là qu'est notre rôle premier. Voilà. Et c'est là-dessus que je veux orienter l'année 2021. Alors, ça peut prendre plein de formes. Euh, si euh, si euh, la situation s'améliore et que je peux retourner euh, voir, euh, voir tout Europe et ne, ne pas être, comme la dernière fois, en backstage, parce que ça m'est arrivé d'être derrière la caméra, enfin, derrière la platine de son, en l'occurrence... Euh, mais plutôt euh, de l'autre côté, si j'y retourne, ce sera euh, dans cet esprit-là. Et euh, j'avais eu, euh, pendant la, la libre antenne euh, du Wargame, euh, un espace d'expression, et c'est ce que je recherche, c'est important. Euh, Yara, euh, ça pourra prendre des formes euh, tout à fait euh, particulières et inattendues, je vais parler par exemple de Nico Prime, euh, qui est un peintre que vous connaissez tous, euh, j'ai proposé à, à, à Nico euh, un partenariat, une collab, euh, qui est que euh, c'est un très très bon peintre, extrêmement reconnu, euh, qui a ouvert sa page, euh, qui est d'une qualité euh, euh, vraiment impressionnante. Euh, je pense qu'il euh, va s'imposer assez rapidement, euh, dans une communauté, dans une part de la communauté qui m'intéresse et ce que je veux, c'est créer un pont entre la communauté qu'il va créer et la mienne et donc, quand j'ai vu qu'il commençait à peindre du Super Fantasy Brawl quand je, comme je sais qu'il peint euh, du 40K comme je sais qu'il peint euh, du Malifaux je me suis dit, il faut que la communauté, et notamment la communauté Star Wars soit, euh, soit euh, représentée sur la page euh, de Nico Prime il, a, il était d'accord et donc le, le, le partenariat, c'est que ben, moi j'ai de la figue et, et, et Nico il a besoin <rire> de toucher de la figue pour pouvoir la peindre. Et si accessoirement il est obligé de la payer, ben c'est mieux pour lui j'imagine, hein, parce que ça a un coût tout ça. Donc on a une espèce de collaboration, je, le, je lui envoie euh, des figurines, euh, il va faire des euh, présentations. Alors, pour l'instant il n'y en a qu'une qu'il va peindre, on verra. S'il euh, y a d'autres figurines d'exception euh, qu'on lui envoie et euh, qui lui permettront euh, d'exprimer aussi euh, un sujet, hein, parce que l'idée c'est pas non plus de dire je fais une peinture sur Star Wars, et il faut que ça réponde à un besoin, donc vous verrez euh, il en a parlé. Euh, y a, euh, on lui a envoyé une figurine qui va lui permettre en fait d'exprimer un sujet pour sa page et puis bah, le support de, de, de ce sujet c'est un support euh, Star Wars donc j'espère que cette vidéo euh, qui devrait arriver d'ici début de l'année vous plaira et puis en fonction de sa réussite on fournira euh, d'autres euh, éléments euh, Star Wars à Nico pour lui permettre euh, ben, euh, à la fois à lui de s'exprimer et puis en même temps à la communauté euh, de se regrouper autour d'un thème euh, commun il euh, y a évidemment euh, Initiative Star Wars Légion, hein, euh, je, je rappelle que je ne fais pas partie d'Initiative Star Wars Légion, euh, que euh, malgré tout la page reste le média principal d'expression euh, d'Initiative Star Wars Légion, même si euh, il s'exprimait énormément sur le Discord et euh, sur le groupe Star Wars Légion euh, Facebook. Donc, on continuera bien entendu la collaboration plus qu'étroite avec Initiative Star Wars Légion. À chaque fois que Initiative Star Wars Légion aura besoin de communiquer, ils auront, ils auront, je, leur, je leur tendrai le micro et je les laisserai communiquer comme ils le veulent. N'oubliez pas qu'il y a un, un, un championnat de France qui est, qui est toujours dans les cartons. Hein. Alors La situation ne s'éclaircit pas en ce moment, mais dès que ce sera possible, il aura lieu. Il est toujours situé à Saint-Cloud pour l'instant. Il y a une date, mais on s'en garde une seconde pour pouvoir répondre à, à, la, situation, à la situation de l'épidémie. Et voilà, 2021, il y aura de toute façon ce tournoi. Et donc il y, aura, euh, et puis, bah, entendu, il y aura de la communication de Initiative Star Wars Legion sur la page. Et puis bien entendu, puisqu'il y aura de la communication de Initiative Star Wars Legion. vous savez également que il va y avoir euh, le euh, French Wargame Day euh, qui est organisé par Evi. Euh, euh, vous savez depuis peu euh, qu'on a été euh, en relation, euh, lui et moi, pour qu'il y ait du Star Wars. Euh, ça s'inscrit. Euh, toujours dans cette même dynamique, dans cette même recherche de, de, de, de, de communautaire, euh, intercommunautaire. Et donc, euh, euh, moi, ça me paraissait impérieux. Je, pour moi, c'est le Woodstock ou le Hellfest du, du Wargame qui va avoir lieu à Grenoble euh, ce printemps. Et je, je, je ne voyais pas euh, cet événement euh, se faire. Euh, sans la présence de la licence Star Wars et notamment Star Wars Légion il n'y aura que celle-ci euh, de, de, de représenter euh, j'ai discuté avec, avec Julien euh, au téléphone, on s'est rendu compte que ça matchait bien je pense euh, euh, moi en tout cas je trouve que voilà euh, et euh, ce qui se passe c'est que sa vision euh, de l'animation d'une communauté de l'animation du wargame elle est en totale adéquation avec ce que je ressens et ce que je vous exprime depuis, euh, depuis euh, trop euh, de temps euh, maintenant dans cette vidéo mais euh, voilà c'est euh, vraiment super bien tombé on est vraiment dans le même esprit c'est de dire voilà c'est des gens qui se réunissent et qui passe un bon moment. Et nous, on doit être des facilis, facilitateurs de ça. Euh, je me vois plus comme un influenceur. Je me vois plus comme. Je me vois toujours comme un émulateur. Euh, et voilà, faciliter le, le relationnel entre les communautés, c'est important. Et euh, qu'il y ait du Star Wars dans euh, euh, au French War Game Day, c'est plus qu'impérieux. Et donc, ce sera la principale collapse qui aura en, en 2021 puisque euh, ça va nous prendre quand même beaucoup de temps et beaucoup de travail, alors en même temps il n'y a que 6 mois pour, euh, pour faire, ça va aller vite et euh, une fois que ce sera fait, euh, on dormira pendant les six mois qui restera mais euh, j'espère qu'on fera quelque chose de bien, je ne vais pas m'attarder euh, plus longtemps sur ce sujet parce qu'on fera des vraies communications officielles euh, là dessus par l'intermédiaire d'Initiative Star Wars Légion qui a la main sur l'organisation puisque c'est eux qui vont organiser cet événement, ce side-event. Et là aussi, moi, je n'ai que pour seule action de tendre le micro et de leur permettre de s'exprimer auprès de vous. Voilà J'ai beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup trop parlé. Je suis désolé, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Euh, j'aurais pu le faire en live ça aurait été intéressant que je le fasse en live euh, je suis désolé je ne l'ai pas fait mais vous voyez c'était extrêmement dense il y, avait, il y avait énormément de choses à vous raconter euh, je vous mettrai la chronologie de la vidéo euh, des, des événements sous la vidéo vous n'êtes pas obligé de vous la cogner en entier euh, mais euh, voilà je pense que c'était important de faire le point euh, sur tout ça, ça fait longtemps que je me dis euh, faut que je leur parle faut que je leur parle, faut que je leur parle et puis je trouvais pas le temps et je suis désolé, vous voyez, vous ça a pris beaucoup plus de temps qu'il que, que que, que, voilà, qu ne faut mais euh, c'était important Voilà, je vous remercie euh, tous d'avoir pris le temps de m'écouter de me regarder, sans aucun doute en plusieurs fois, j'ai dû pas mal me répéter mais voilà, c'était pour être euh, pour bien marquer les choses et puis pour bien mettre de l'importance euh, là où euh, je veux qu'il euh, y en ait et puis que vous compreniez bien euh, ce qu'on fait, où on va, et pourquoi on y va. Il me reste à vous souhaiter euh, de bons euh, jeux, et puis surtout, bah, des bons jets. Bah, parce qu'il n'y a que ça, pour votre type d'en face. Allez, à très bientôt.